Salut euh, Je vous emmène dans mon nouveau bureau, je viens juste de trouver un, un bureau dans lequel travailler parce que depuis le confinement, euh, le premier confinement, ben, j'ai aucun bureau dans lequel travailler, c'est-à-dire que dès que je suis pas à l'école, ben, je travaille soit sur mon canapé, mon lit, euh, la, table, la table du repas, bon bref, c'est pas, pas pratique et j'ai cherché un moment trouver quelque chose de pas trop cher et de, de fermé, un bureau fermé, pas un co-working à Paris et j'ai enfin trouvé un local, donc je vais vous montrer ça tout de suite et je vais essayer de voir comment je peux mettre deux bureaux là-dedans, donc je vous montre ça dans, dans une minute. Alors voilà le local, c'est pas très très grand, vous allez voir, c'est ça fait quoi, elle est peut-être 10 mètres carrés, euh, avec des petites portes intérieures vitrées, voilà, ça fait un petit renfoncement ici pour mettre des étagères et puis... Euh, la vue extérieure qui n'est pas la plus belle vue de mon market, mais il y a quand même une vue je vais mesurer maintenant alors retour sur sketchup pour vous montrer euh, la modélisation que j'ai faite et l'aménagement la, que j'ai trouvé le plus optimum il y avait d'autres possibilités, mais j'ai opté pour, pour ça. Donc, d'après le plan, hein, mon petit croquis là et les cotes et les photos que j'avais, j'ai reconstitué donc la structure, les murs et euh, la fenêtre. Voilà, une petite pièce comme ça avec euh, la double fenêtre, le petit renfoncement ici, j'ai même fait le petit tuyau, les prises électriques, etc. Si euh, je me place dedans, j'ai ça, ce qui correspond vraiment à l'impression qu'on a, c'est assez bas de plafond d'ailleurs, de, je ne sais plus, 2m15 ou 2m20, je ne sais plus, ce n'est pas, pas très haut. Et euh, donc il y avait plusieurs possibilités pour aménager cet espace, sachant que je vais mettre des plateaux en bois de 160 par 65, je crois, voilà, avec 3 cm d'épaisseur. Donc ça c'est un plateau qui sera en bois. Et ce plateau, euh, bah a, en fait il y en aura deux. Il y en aura deux. Les précédents occupants locataires de ce bureau, eux, avaient été deux aussi. Et ils avaient mis un bureau comme ça et l'autre comme ça. Alors je rentrais un peu dans le mur parce que eux ils étaient plus courts et il y avait la place pour passer. Donc ça faisait un truc comme ça. Ils avaient des chaises ici et ils travaillaient tous les deux face à la fenêtre, ce qui est plutôt bien parce qu'il y a une petite vue autant en profiter. Et donc dos à la porte. Euh, mais par contre ça ça impliquait d'avoir des, des plateaux plus bas parce que vous voyez si je sors les plateaux là de 160, j'ai vraiment envie d'avoir un peu de place. On a besoin d'un peu de place, on passe plus. Donc ça ça marche pas. L'autre possibilité c'était de mettre les plateaux tous les deux le long du mur. Euh, alors là ça laisse plein de place au milieu Par contre ce qui est dommage c'est de travailler face à, à un mur Alors qu'on a une fenêtre ici être dos à dos etc Bon c'est pas super sympa Donc la seule solution qui est restée Ou en tout cas celle qu'on a choisie C'est celle-ci de mettre les plateaux face à face En travaillant peut-être en décalé en quinconce Ce qui laisse un peu de place pour bricoler là Si on a besoin d'un bout de table euh, En plaquant ça au maximum Voilà laisser la, la, la place pour s'ouvrir la fenêtre Mais avec une chaise de chaque côté Donc étagère etc et donc, je suis parti de cette option-là et j'ai fait une simulation d'aménagement paf, que je vous montre tout de suite. Voilà ce que ça donne, donc un petit coin ici, une petite table, euh, de, un peu d'affichage sur les murs pour habiller, une étagère, deux étagères possibles. Et puis euh, un petit espace sympa finalement pour travailler avec, avec un, un petit peu de champ libre ici quand même. Pour pouvoir euh, circuler quoi sachant que la fenêtre bah, on, en, on pourra juste ouvrir mais attention il y a des barreaux on peut pas vraiment passer hein, passer la tête par la fenêtre pour admirer la vue si je mets dans la scène ça donne ça euh, voilà donc on va partir là-dessus on verra euh, quand j'aurai fini d'aménager si ça ressemble vraiment à ça bon ça c'est simple hein. Et je vous montre le petit rendu verré, voilà ce que c'est. Je vous montre la vue avant, la vue vide et la vue verrée. Alors j'ai essayé de retrouver à peu près le même point de vue, je hein. c'est pas, pas, pas décalqué, c'est à peu près pour vous montrer un petit peu la projection. Mais c'est pas tout, en faisant ça, j'ai eu une petite idée. Euh, ben, je ne vais pas vous l'expliquer tout de suite, restez, là je retourne dans le bureau et je vous montre ce que j'ai fait, une sorte de fausse réalité augmentée. vous euh, D'ailleurs c'est assez, euh, assez rigolo, ça fait un effet waouh et c'est assez facile à faire. Je vous explique juste après comment ça marche justement. Voilà, je suis de retour dans le bureau, donc là, je vais filmer mon smartphone, voilà. Et vous voyez que, quand je balade mon smartphone dans l'espace, eh bien, on a vraiment l'impression d'avoir de la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'il projette ma 3D sur les murs et que je vois un peu comment ce sera après. Donc ça marche, hein. quand je balade mon téléphone, vraiment, on voit la projection de ma 3D. Seulement, ce n'est pas vraiment de la réalité augmentée qui détecte l'espace, les, les, mais c'est une simple visite virtuelle à 360 degrés que j'ai faite avec euh, SketchUp, Et Everray, j'ouvre euh, ici là quand je, je, je visite le bureau et puis comme ça correspond je me suis passé au même endroit dans SketchUp et dans le bureau et eh ben ça correspond complètement je vais tourner mon téléphone ouais, ça marche mieux comme ça donc je vous montre je vais vous montrer comment ça marche sur SketchUp je vais vous montrer les réglages ben, je, vous, je vous les mets à l'écran le site c'est roundme.com et la caméra ben, il suffit dans en, de mettre sphère école et, et on a ce genre d'effet qui est quand même pas trop mal donc retour sur SketchUp pour voir comment ça marche donc voici la visite virtuelle ouverte sur mon PC. Et là, euh, ben comment ça marche On regarde où on est situé. Mon rendu, je l'ai fait à partir d'ici, c'est-à-dire que dans SketchUp, je me suis placé. Alors c'est cette vue-là. Hein, je me suis placé ici pour faire le rendu 360. Ce qui fait que dans le l'endroit, c'est ben pareil. Je suis situé au même endroit. Donc quand je suis allé visiter tout à l'heure le bureau physiquement, ben je me suis placé ici, mes pieds ici. J'ai ouvert la visite virtuelle sur le téléphone. J'ai bougé comme ça avec ma main pour caler la fenêtre sur la fenêtre. Et après, dès que je faisais un mouvement. Et eh bien, on avait euh, mon téléphone qui, euh, qui, qui détectait. Hein, le téléphone, il y a des gyroscopes, il y a plein de choses, des, des capteurs de mouvement dans, dans les smartphones. Et eh ben, ça, ça projetait, euh, donc ça faisait bouger la vis virtuelle, c'est tout. On avait l'impression que ça détectait les murs. Mais si tout à l'heure, en allant visiter le bureau, bah, je m'étais placé, euh, je sais pas, euh, à l'autre bout, ici, là, bah, ça aurait pas marché du tout, hein, parce que ce qu même si je m'étais placé là, ce qu'on aurait vu, c'était quand même ça. Donc ça, ça aurait été un petit peu moins magique, quoi. Donc voilà, c'est un effet super simple à mettre en place, mais qui est quand même assez rigolo. Et puis ça, ça, ça fait un petit effet, quoi. Ça permet aussi de voir vraiment ce qui se passe. D'ailleurs, c'est un effet qu'on a vu, si vous suivez ces émissions-là. Alors, moi, je suis pas trop, mais les émissions de, de déco sur M6 et compagnie, je sais plus comment ça s'appelle. Pendant un moment, ils utilisaient ça pour faire visiter le avant-après. Et ils utilisent aussi des petits casques en carton en réalité virtuelle. Bah, c'est exactement, exactement le même système, sauf que le téléphone, il le, il le mettait dans... Un, dans un petit casque, mais c'est exactement ça. Rien de plus. Donc j'espère que ça vous a appris un petit truc. Euh, Dites-moi ce que vous pensez un petit peu de l'aménagement. Bon, ben, c'est deux tréteaux et deux étagères, il n'y a pas trop le choix, mais peut-être que vous auriez eu d'autres idées. Et puis, euh, et puis, ben, laissez, euh, laissez des commentaires. Merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Et puis j'espère que le fait d'avoir ce local pour travailler un peu plus ben, va me permettre de, ben, de travailler mieux et de pouvoir fournir aussi plus de contenu, de, de tutos sur YouTube. Je vais avoir, la, je vais avoir la, la, le bon endroit pour le faire. Euh, il me faut maintenant les idées. Donc ça, si vous en avez pareil, des idées, tuto, des demandes, n'hésitez pas en commentaire ou à me les envoyer directement. Euh, je suis toutoui. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao